Ça va très bien, bacon. Bacon, regarde la ok. Le tournoi est dans une demi-heure. Arrête, putain. Je oh, ne pas avec un humain. Bacon. <rire> Je vais pas Sugichi il a FK Ok bon d'accord Qu'est-ce qu'il fout lui putain Il est trop chiant Mais attends mais t'es méchant il est pas dans le jeu là Ce mec il a le meilleur pseudo de France T'es méchant On reste toujours pas à rejoindre Il est méchant toi Ok. Vous dérange pas tous les deux là J'ai pas la perme de join. Oh, es, c'est bon, tais toi là. Mais est la semaine dernière ah. hey, là, se oh, loin, toi, là. là. Ah. Voilà. Quoi, Faut qu il que je fasse méchants. de mon mieux. En fait, Bledos on n'est pas vraiment euh, ensemble finalement. Qu'est-ce qui va pas T'es méchant, qu c'est -ce Qu'est-ce qui C'est Tiens Ça dit quoi Ça dit quoi Rejoins le joueur Suzuki. Oui, je sais. J'ai bien rejoint. pas. Il vient là, il vient. tu lui demanderas quand il sera là. Trop puissant ce jeu. Ouais, j'ai eu un kill. Je suis trop fort. Les jeunes. Vas-y. J'ai un burger. Qu'est-ce que je fais avec un burger moi Tu le manges. Je joue à une main, tu T'es pas très fairplay. Tu sais, pourquoi tu m'attaques quand t'es pas attaqué Oh il. Attends, mais en fait. Putain mais arrête, je t'attaque pas là. Je vais trac. Je la cuillère. Oh, putain mais qu'est-ce que. Je voulais ça. Merci, grâce à toi j'ai ça. Super. Ensuite, les deux équipes vont se. Euh, vont euh, bah, se départager. Il y en a. Et Foxy est pas là non plus. Hop, oh, pourquoi quelqu'un m'a tué C'est quoi cette merde Allez. Non mais me tuez pas, putain, c'est quoi ça il était pas bien joué, il était pas occupé. S'il te plaît, ce moi parce que c'est très chien. Oh non, sérieux. Je vais voir qui m'a re... rejoint. Il le... est méchant. Non, il est pas dans le savoir. C'est pas des pétistes. <rire> Je vais expliquer à tout le monde. Donc, 2, <rire> 3, 4, <rire> 5, 6, 7. Ouais, c'est bon. Tu est être nous après ça m'a c'est passé après et... Attends, merde. et moi aussi je suis pas merde et voilà c'est le screenshot de la victoire Attends.